j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre humble consultante business, partenaire de Pitrompi, partenaire de Tyrus. Les amis, aujourd'hui euh, je vais vous présenter le bilan de mes gains sur trois plateformes en seulement une semaine. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, mes amis, je vous invite à vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos, n'oubliez pas de liker et surtout de me laisser un commentaire au moins en me disant depuis quel pays vous m'écoutez. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons passer droit au but. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, je vous invite à visiter les vidéos des différents business dans lesquels vous pouvez investir en ligne et recevoir vos gains. Et n'oubliez pas surtout, les amis, pour tout ce qui est de l'échange de vos monnaies électroniques, n'hésitez pas à vous rendre dans mon inbox euh, WhatsApp, que vous pouvez avoir ici, attention, donc là, vous pouvez juste cliquer sur « Achat avant de Bitcoin » ici, là, et vous allez tomber dans mon WhatsApp. Ou bien, vous pouvez passer via mon site Internet « Afri Exchanger Cameroun » Pour passer la commande de vos monnaies électroniques, que ce soit l'achat de vos Bitcoin, perfect money, payer paypal, ethereum ou alors la vente. Très bien les amis, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Moi, je parle toujours avec des preuves. Alors, avant d'entamer le vif du sujet les amis, je voudrais euh, laissez moi me zoomer un peu là. Avant d'entamer le, du, du, le vif du sujet, euh, du sujet les amis... Je voudrais euh, tout d'abord m'adresser à tous ceux qui sont découragés, à tous ceux qui se laissent décourager par euh, les opportunités ou alors les messages euh, euh, qui circulent un peu partout, les alertes et tout. Les amis, vous savez, c'est parce que, vous savez, quand le Seigneur a prévu de vous bénir, quand le Seigneur a prévu de vous sortir de l'obscurité, sachez qu'il y a toujours un petit cadia, un petit démon quelque part, qui va vouloir vous garder en bas. J'ai dit encore, il y aura un petit démon quelque part qui va vouloir vous garder en bas. Et pourquoi Pour que vous n'ayez pas votre liberté financière, pour que vous restez dans le gouffre, dans le noir. Alors, toutes ces alertes, excusez-moi, mais si les états unis la puissance mondiale, aussi puissant qu'il soit. D'où est né le Bitcoin, les amis. Si eux-là, ils n'ont pas pu stopper le Bitcoin qui est né chez eux, les banques ont tout fait, ça n'a rien changé. Vous pensez que c'est aujourd'hui-là, c'est la petite Afrique centrale qui va venir interdire l'usage des crypto-monnaies. Ils vont faire ça comment parce que pour que ce soit possible, les amis, il faut se m'enfermer Internet. Tant qu'Internet est ouvert, ouh, qui sait ce, qui, qui, sait ce qui, qui fait derrière son PC, derrière son téléphone portable. Alors les amis, arrêtez de vous décourager. Arrêtez de vous décourager. Vraiment. Ne vous découvrez Au contraire. Vous savez, pour ceux qui ne sont pas informés, qui ne savent pas ce qu'est le Bitcoin, comprenez qu'il y a quelques mois, en mai, le Bitcoin avait une valeur de 3500$. dollars. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 13 700 dollars. Et d'ici décembre, le Bitcoin sera à 20 000 dollars. Un Bitcoin. Si vous stockez vos Bitcoins, on, on voit comment les enfants sont en train de stocker leurs Bitcoins pour avoir leur liberté financière. On veut les stopper. Les amis, ne vous les laissez pas décourager. Un bateau chabille, l'autre est neuf. On entre dedans. On ne baisse pas les bras. On ne se laisse pas abattre. Peu importe les embûches. Et même si même un site a scamé Et puis quoi c'est un nouveau site qui scamme. C'est la première fois. Et puis quoi nous fait On va aller sur l'autre qui est encore ouvert. C'est tout. C'est ça un investisseur, c'est ça un entrepreneur. On ne baisse pas les bras. Un entrepreneur, c'est celui-là qui a le goût du risque, les amis. Faut pas vous laisser intimider. Oh, madame, j'ai vu comme ça. Madame, vous avez un peu lu ceci. Madame, qu'est-ce que vous en pensez de ceci Ce que j'en pense, je pense que... Ça prouve encore qu'on est sur le bon chemin, les amis. Ça prouve que c'est le moment même encore de s'intéresser plus à cela. On va fermer les plateformes d'investissement en Afrique ou alors au Cameroun particulièrement, ou celles qui opèrent en Afrique centrale. Moi, ça ferme aussi ceux qui opèrent en Afrique de l'Ouest, ou au Nigeria, ou aux États-Unis. J'ai lu Pétromper Cameroun quelque part. Pétromper, c'est une plateforme américaine au Haya. Pour votre information. Ce n'est même pas Bazo, Camero. Les gens qui avaient appelé à que j'ai vu Pétrompé, vous êtes dans un business, où vous ne connaissez même pas ce que c'est. Bref, c'était juste pour vous rassurer. Ça, c'est la première partie. Partie 2. J'ai vu un leader Pétrompé n'a pas payé euh, le lundi à cause de l'Halloween. Et puis, bam! Le gars avait y a publié. Oh, je vous avais dit. N'est-ce pas, je vous avais dit hein, que cette histoire de Pétrompé là, le gars commencé à prouver comment c'est les conneries, comment les documents qui ont été publiés c'est falsifié. Vous savez, je suis des personnes qui j'ai fait pétromper, j'ai déjà gagné combien de, de, de, de, de, de, de, de dollars dans pétrompé. Honnêtement, si tu me demandes le nom du CEO, mon ami, je ne vais pas te dire le nom du CEO. Parce que ce n'est pas son nom qui me donne l'argent. Ce qui me donne l'argent, c'est que je me connecte, je vois que mes dollars ont été payés, j'ai eu mes gains, j'ai eu ceci. Son nom, je n'ai que foutre. Pourquoi? Parce que je sais, en personne averti, que quand j'arrive sur une plateforme, il est probable que cette plateforme vienne à fermer, mais c'est possible. Mais en temps, c'est encore ouvert. C'est ouvert depuis là. Jusqu'à présent, c'est ouvert. Ça paye. Ceux qui peuvent se faire du beurre, se font du beurre. Alors, il y a une catégorie de Camerounais, hein? excusez-moi, pas de Camerounais, excusez-moi. Il y a une catégorie d'Africains, parce que ça, là, c'est le compte des Africains, assis dans un coin de leur maison, à attendre que là où les gens quand ils voient la jalousie sont aigris de voir les autres en train de gagner l'argent en train d'investir de prendre les risques sur des plateformes et de se faire de la belle avec de, de se faire de leur argent ils s'asseillent sur le coin comme ils ont peur d'investir hein ils vont s'asseoir là pour attendre l'instant où ça va se camer pour dire hein n'est-ce pas je vous avais dit n'est-ce pas je vous avais dit j'avais dit l'histoire ci je vous avais dit que l'histoire ci va se camer ou peut tromper a déjà se en moins de alors que le même jour plus de 10 personnes, en tout cas, dans mon inbox, ont fait des retraits. Un, une plateforme qui scame et qui paye encore. Ok, c'est normal ça. Alors les amis, soyez un peu futés. Soyez futés. Donc la catégorie d'Africains qui est assis sur leurs ordinateurs attendent que Pétrompé scame, même si ça va scamer un jour, je, je n'en sais rien. Attendez, avant que ça ne scame là, nous on va d'abord devenir riches. Ok Priez Dieu dans vos coins, oh là, c'est même pas Dieu qui pour la qualité là, priez ce que vous priez, pour que ça ferme et que vous criez, oh je vous avais dit, n'est-ce pas, j'avais dit que la plateforme là va fermer oh c'est du scam, oh les documents falsifiés, mon ami, les documents falsifiés, quoi me fait, la plateforme me paye, c'est ce qui me fait, voilà, alors les gens qui passent le temps à balancer les documents, oh le ministre a dit que, oh le Ma m'a a dit que, pardon atterrissez puis avait ça dans mon inbox, Restez avec ça là-bas. Ne publiez plus ça dans mes groupes. Restez avec ça là-bas. Pourquoi Quand vous publiez ça dans mon groupe, virus, ça fait quoi Ça me donne l'argent Non. Quand tu vas me publier ça dans mon groupe, Pétrompe, ça me donne l'argent Non. Tu vas me positionner ça dans mon groupe, Cash ça me donne l'argent Non. Ah, ok, les amis, c'était juste pour chuter, pour vous montrer les trois business où je me suis fait la belle cette semaine. J'ai gagné combien 3192 dollars pratiquement cinq jours. Ou alors en une semaine on va dire. En comptant les week-ends. Donc je vais dire depuis vendredi dernier. Avec mes retraits. Preuve à l'appui les amis. Continuez à stagner quelque part. Et à me dire ça va se scammer. Le temps que tu attends que ça se scamme mon ami. Moi je compte mes dollars. Alors sans plus tarder. Les amis entrons dans le vif du sujet. C'est à dire mes preuves. D'accord. Ok. Les amis on va commencer par tirer. Laissez-moi réduire mon visage. Les amis, on va commencer par Tyrus. Cette semaine, mais non pas cette semaine, la semaine passée, euh, jusqu'au 2 novembre, je me suis fait 800 dollars avec Tyrus, Fast Money, Preuve à l'appui, allons-y. Alors, si nous commencions, si nous commencions, euh, donnez-moi une seconde. Allô? Yes. Ok, ok, give me a minute, I'm coming. Ok, I'm coming, but... Permets-moi de finir ma vidéo, d'accord? <rire> euh... Voilà, fallait que je réactive la connexion, désolé. Voilà. Fallait que je décroche, je m'excuse, les amis. Alors, comme je disais tantôt, à voix basse, on recommence. Euh, vous voyez là, le 28 octobre, euh, euh, l'autre jour, j'ai fait le retrait de 500 dollars. Regardez, 500 dollars, donc j'ai fait la vidéo, c'était dans mon Tigus face money, j'ai gagné 300 dollars dans le face 150 dollars et 200 dollars dans le face 75 dollars. Encore le 2 novembre à 23h. Oh mon agent, comme ce mental, là, dans, dans le sommeil. Tu dors, tu entends ce manque gaga, gaga, tu as gaga, tu as 300 dollars. Regardez encore ici. Le 2 novembre à 23h, j'ai eu, j'ai encore bouclé mon 150 dollars pour la deuxième fois. Et vous voyez, mes gains 300 dollars bien positionnés que j'ai retiré. et Suivez mon regard. Voilà. J'ai retiré hier le 3 novembre. C'était hier. J'ai encore retiré 300 dollars. Ça fait 800 dollars avec Tirus en seulement quelques jours, en moins d'une semaine. Donc 800 dollars dans Tirus. Ça, c'était Tirus, les amis. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le programme Fast Money, c'est dans le programme Fast Money. Pour ceux qui veulent s'intéresser au programme Fast Money, je n'hésiterai pas de vous laisser le lien en description ou non. Vous allez le retrouver dans mon inbox. Ou bien, allons-y. On passe à pétromper Oh, le gibier des gens. Ce que les gens n'aiment pas. La pétrolière du 237, Olga bani Je vous réponds ici avec mes preuves de gain Là, je suis dans mes preuves de retrait. Ma liste de retrait, comme vous pouvez le voir vendredi dernier, j'ai retiré 1300 dollars. 1326 dollars à Pétrompé. Le vendredi d'avant, 1320. Mais s'il vous faites le bilan, je suis à plus de... 5000$ à moins de moi. Donc, les amis, ça paye. Ça paye de prendre le risque. Devenir riche, c'est un risque à prendre. Si tu es prêt à sortir de ta liberté, à attraper, à avoir ta liberté financière, sache que c'est un risque à prendre. Tant que tu ne prends pas le risque, tu vas stagner sur place. Et pour terminer, mon chouchou, je ne parle pas trop de lui, mais c'est une mine d'or. De tous les trois que je viens de vous présenter, après Tyrus. En termes de fiabilité et d'année, Tyrus a 5 ans bientôt, d'ici la fin d'année. Donc 4 ans et demi que TIRUS existe. Cachorez Group existe depuis 16 mois. C'est une plateforme de trading, c'est une université de formation en trading qui vous offre un volet investissement. Et les amis, c'est super fiable. S'il faut classer mes trois business en termes de fiabilité, alors je vais commencer par Tirus. Cash Forest Group et Petro. En termes de rentabilité facile, sans obligation de parrainage, alors je vais parler de Petrom, euh, Cash Forest Group et Tyrus. Mais en termes de Gain à long terme. Je parlerai des tirus et de Cash Ores Group où vous pouvez dormir les yeux fermés. Mais ne laissez pas me tromper. C'est risqué, mais c'est intéressant. Alors, moi, je dis toujours la vérité, hein. Les amis, comme je disais tantôt pour finir, vous voyez que j'ai gagné mon 1066 dollars déjà actuellement avec Cash Ores Group et je suis sous le pack de 5000 dollars. Les amis. N'est-ce pas merveilleux? Il est très important de diversifier vos sources d'investissement. Alors, n'hésitez pas à investir, mais investissez dans les bons business. On n'investit pas dans le 24 heures, c'est le quoi là? 100% en 48 heures, 100% en un mois. Les amis, ça n'existe pas. Là, on vous propose ça. Sachez que ça va se calmer et très vite. Voilà. Mieux là où c'est raisonnable. Vous êtes sûr au moins que sur un an, deux ans, trois ans vous vos Donc, les amis, merci encore d'avoir été d'avoir écouté cette vidéo avec moi. J'espère que vous allez me rejoindre dans ces différentes opportunités Cash Forest Group Le Chouchou que je protège tant. Sachez que c'est ainsi très Alors là, si vous voulez devenir millionnaire demain en Bitcoin, les amis, Cash Forest Group. Donc, j'espère que cette vidéo vous a été utile, les amis. J'espère que Très bientôt, vous allez rejoindre la grande famille des investisseurs, la grande famille euh, des leaders. Et donc, je vais vous compter parmi les partenaires Petrompi, Tyrus, Cash Group. N'hésitez pas. En inbox, je vous laisserai le lien de mon WhatsApp de coaching où vous pourrez avoir les liens de ces trois business. Ne vous inquiétez pas, avec Cashforest Group, ce n'est pas possible d'y entrer sans se faire parrainer. Mais le parrainage n'est pas obligatoire. C'est juste un plan marketing merveilleux. Maintenant, je suis disponible pour toute question, tout conseil. Mais surtout, ce qu'il faut éviter comme question, madame, présentez-moi tel business. Parce que les présentations, les amis, les vidéos de présentations, vous les trouverez sur ma chaîne YouTube, les amis. Toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube. Euh, Trompé, comment ça marche, euh, Tyrus, vous pouvez les retrouver là. Euh, Cachorès Group, opportunité en nord investissez, le voici. Donc les amis, les présentations sont là, c'est pourquoi je les fais. Ne venez plus dans mon inbox pour me dire, Madame, présentez-moi tel business, je n'ai pas le temps. Quand je prends le temps, c'est pour tout le monde. C'est pour que vous venez me poser des questions concrètes, Madame. Comment on fait Je n'arrive pas à m'inscrire. Voici la capture. Je suis bloqué. Madame, j'ai besoin du lien. Je vais m'inscrire. Madame, voici là où je suis bloqué. À part ça. Vraiment. Soyez gentils. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, je vous souhaite une très belle fin de semaine. Nous sommes mercredi. Donc très bon mercredi à tous. Et on se dit à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos les amis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos amis hein. ce que je suis en train de dire, c'est pas obligé de conforter tout le monde, mais je dis ce que je pense, et je caresse pas les investisseurs dans le sens du poilot, les amis, à très bientôt ciao ciao